Et nous voici, c'est le golf de rebaix. De rebaix, de rebaix. Nous voici le golf de rebaix. pour que je vous emmène golfer un temps magnifique. Là, on est sur l'aire de départ du trou numéro 1. Mais je voulais vous montrer quand même ce décor. Voilà, ça va être l'ambiance de cette vidéo dans un superbe golf ici à Chaumont avec moi. Donc, le trou numéro 1. Hey, hey, Christian. Le trou essayer. numéro 1, c'est un par 5, le handicap 7. Alors voilà, on est sur le départ qui se trouve là. On ne voit pas le green, on en a pour 460 mètres. Elle va être à droite, là-haut, mais sur le fairway. Hop Ça, c'est claqué, Christian, un très jolie balle. Plein fairway, le rebond, le plateau. C'est bien parti. Allez les amis, c'est parti pour une belle partie au golfe de Robert. C'est un par 5. Oui. Alors là, c'est l'hiver, il n'y a pas de végétation. Mais c'est toujours un trou un peu plus impressionnant l'été, quand les arbres sont fleuris. Et le ref plus haut. Il faut aller tout là-bas. Vous un bois. Joué. Bien Celle-là, toute Belle. droite, plein fairway. Magnifique. Ça roule pas énorme, mais j'ai pas des balles qui roulent. Et logiquement pour mon deuxième je devrais voir, merci Christian, le fairway. Et Christian lui a tapé une superbe balle. Je le sens en jambe, mais Christian. Vous voyez là, il a fait une très belle balle. Ouais. Je tourne les hanches. Ben je, oui. trop... je suis trop tranquille, je tourne les hanches. Et on va pouvoir retirer le petit pull. Alors ici, dans le respect de la nature, les marques 135 mètres sont en fait identifiées par les arbres. Je pense qu'on est à 145. Carrément. Ça fait une cible magnifique. ça roule c'est pas très joli c'est bon allez en ligne on replace son niveau et on va aller chercher la balle voilà oh, tranquille joli bruit d'ici un peu à gauche mince quand on ne connaît pas le parcours il faut jouer à droite Ok, okay. c'est parti. Mon petit, c'est joli, un peu long, mais joli. Un oh. peu long, oh. Alors là, je m'offre deux plaisirs une balle qui pitch le green, petite madeleine de boost. c'est une balle qui arrive en hauteur de pitcher, de relever mon pitch. Je suis arrivé ici et j'ai suis descendu. Eh oui. Hey, il est redoutable ce. Je ne voyais pas là -bas, le, le, De là-bas, je voyais pas le, le green. Il fallait jouer à gauche. Allez, vas-y. Elle n'est pas évidente. Montre-nous. Non. Ton art. C'est plein de. C'est mouillé. Magnifique. C'est mouillé. Ah merde. Aïe. Ça c'est bien fait. Ah! Ouais, mais... oh, les greens sont mous, oui. Ils oui, descente, oui. le machin. C'est tout, tout, tout mou. Pas ça. Pas. Allez. Voilà. Oh bah. C'est en descente là. Oui. C'est chaud à jouer. Vas-y, retire-le. Merci. Ils sont réputés pour. ça roule quand même hein, oh, ouais, ouais. Il y a beau être bourré de flotte, putain j'aime pas les trous numéro 1 c'est toujours il faut s'ajuster ouais. oh, contrôle c'est bien fait, bien fait ça. je mauto satisfais oui oui c'est bien fait voilà joli bogey moi aussi je, je tape pour un bogey aussi non 3, 4, 5... Double. Oh, ça roule, moi Allez Cremasse. Je sais pas, je fait un peu de le Et voilà, c'était le trou numéro 1 du golf de Rebaix, le par 5. Je suis content, moi je fais un bogey. On regardera les comptes après. Hein. Et euh, mon petit je Christian, oui, c'est une... un peu foiré, mais je démarre toujours mal. Allez, on va profiter de cette belle journée et on va vous représenter un autre trou. Si vous aimez cette chaîne, c'est toujours un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager pour le plaisir du golf et pour le plaisir du golf de rebais. Allez, à plus les amis.